What did you like the most about our apartment? location. Really uh, location. nouvel investissement qu'on a réalisé à Riga capitale de la Lettonie. Je vais vous montrer l'appartement, ça avance, ça fuse, on apprécie, comme d'habitude on vous passe derrière mon épaule, on va parler chiffres Combien est-ce que ça m'a euh, coûté exactement Pour ceux qui se demandent qui je suis, eh bien je suis Romain Mato, PDG de Lifeinvest. Si vous voulez apprendre à sécuriser, diversifier votre patrimoine à l'étranger dans l'immobilier pour payer moins d'impôts, augmenter votre rentabilité, diversifier sur le plan géographique là où il fait bon vivre, et eh bien allez sur lifeinvest.eu. Vous êtes prêts C'est parti. Immeuble de facture soviétique, un budget global de moins de 20 000 euros. Vous allez voir, c'est assez surprenant. On ne trouve pas d'opportunité comme celle-ci ailleurs en Europe. Dans ces prix et pour ses rentabilités. Donc, coût d'acquisition, timbre fiscal, frais de notaire, pour un budget total de l'acquisition que tu peux voir juste ici. On est à moins de 30 000 euros. C'était tout à rénover. Le résultat est, est concluant. On passe d'un appartement qui était complètement à refaire. Photo ici, photo ici, photo ici, photo ici, photo ici, tu vois à quoi ça ressemble. Pour enfin rentrer dans ce petit bijou studio avec une entrée euh, buanderie machine à laver séjour deux fenêtres canapé lit cuisine donc je suis vraiment euh, heureux du, du résultat et une salle, de, une salle de douche ici en ce qui concerne les travaux, vous allez être surpris. Main d'oeuvre, 1580 euros. Matériaux, 667 euros. Home staging, donc design et project management, 500 euros. Meubles, 1879 euros. Pour un total de 4626,62 euros. Donc 277 euros pour la rénovation au mètre carré. Qui dit mieux Comme tu as pu le voir dans le vlog précédent, on est bien accompagné. On est vraiment entre de bonnes mains. Des professionnels qui ont une vision commune qui ont des objectifs élevés et qui sont heureux d'accompagner des investisseurs étrangers pour investir avec succès dans les pays baltes, notamment à Riga, la capitale de la Lettonie. Si tu veux faire la même chose, je t'invite tout simplement à faire une étude de cas personnalisée avec moi directement. En cliquant sur le lien dans la description ci-dessous, tu vas découvrir le programme Life Invest Elite et on va commencer avec une consultation privée au terme de laquelle on va te poser une solution adaptée à tes besoins en fonction de tes contraintes. C'est disponible pour 4 accompagnements chaque mois. Je me ferai un plaisir de, de t'accompagner personnellement. J'ai hâte de t'y retrouver. Ok, opportunité d'investissement à Riga en Lettonie. On rentre. Deux pièces. Lot numéro 45, dans la même copropriété que moi. On est sur du 35 mètres carrés, 45 693 euros. Ça se décompose de la manière suivante. 34 500 euros pour le, la vente, 15 euros de frais de timbre, 518 euros, soit 1,5% du montant du prix de vente de taxes pour l'État, frais de notaire 160 euros, rénovation 6 500 euros, frais Life Invest 5 800 euros, donc 47 493 euros au budget global pour un revenu locatif de 4 500 euros à l'année, 96 euros d'assurance et impôt de 10% en Lettonie, 3 897 euros. Euh, de revenus nets d'exploitation, donc on est sur une rentabilité de 8,1% après impôt, une hein, rentabilité net réelle. J'aime bien ce sont des, vrais, des vraies pièces avec une, avec une, une large fenêtre, c'est du double vitrage, chauffage commun, vraiment enfin, des pièces euh, bien rectangulaires, plus une partie fusée, donc, on peut décider d'ouvrir ou de garder, euh, garder fermé. Alors vous êtes perdu, vous avez eu de la lumière, vous êtes rentré. Numéro 53 cette fois-ci. deux pièces. 34,5 mètres carrés. Plan euh, idéal. Séjour, cuisine, échange de l'autre côté. Prix 33 178. On parle du budget, d'un budget similaire hein, qu'on a vu avec 42. Euh, J'aime beaucoup celui-là aussi. Belle vue sur euh, regarde, belle vue sur la ouverture. dégagé, pas de bois en face. Vous pouvez ouvrir if we want. Cuisine, magnifique. Le plan est uh, perfect. Bon, la, la salle d'eau est fracassée, mais, euh, mais c'est à refaire. OK. Alors, plan similaire que le numéro 53, numéro 73 cette fois-ci. Un étage au-dessus, donc plus de luminosité. here as uh, our trusted partner with uh, Knight Invest. Make sure that the, the properties were well manage. Yeah, he's a, he's a star in, in what he does and, and sources properties like this that are very profitable at a good price. So thank you for that and You recently invested in in America as well, Or In the center, Why did you decide to invest also uh, in Nigeria? Because the price was there. Okay, and now the price is much higher. And uh, I just had money I uh, wanted to invest in small apartments because you get more back from small apartments, not big ones. So, and right. uh, also, it was in the center, I wanted more to work with the center and be in the center because I'm in the center. <laughs> <laughs> yeah. So, money was there, and you know, trust the object. Um, uh, the house uh, is renovated now, stay staircase is also renovated, and nice for Airbnb and booking your uh, long term tenants. You, you had some successful investment, you decided to go out, partially, and secure part of the capital in the estate, which is a smart move, particularly the timing you did, because I it, was took, it took out when Bitcoin was still 45,000,000, so. Ah, so you cashed out from, from cryptocurrency yeah. when yeah. it was relatively high, yeah. and now, now that it dropped. Yeah. yeah, so we're kind of What, um, I'm happy, happy yeah. even happy, it, was, it took out 60,000, thousand who Some couple persons in the town. We need to know them. Very inspiring. So right now, we, as you see, we are starting with the... with the, with the periphery of Riga, but yeah. slowly we'll keep in the city center. We we just test the water and we, we move closer to the town and, and, and make more significant investments yeah. on our... Thank you for <laughs> Visite de nouveau l'appartement dans lequel j'ai investi, qui est tout neuf, tout beau, tout prêt. Donc, euh, j'ai hâte de trouver un new locataire. Victoria, hi. What did you like the most about our apartment? Location. It has really great location because there's a lot of uh, you know this uh, like uh, nature thing. And also, this uh, you know this cost monthly cost. It's really really low. Il est possible d'investir judicieusement à l'étranger en toute sécurité. Si tu veux que je t'accompagne personnellement, eh bien choisis Life Invest Elite. Avec une euh, étude de cas personnalisée. C'est en description de cette vidéo. Hein. Je ne vais pas te l'expliquer euh, davantage. Si tu es motivé, tu vas trouver. Et, euh, et au plaisir de pouvoir t'accompagner personnellement. Il n'y a que 4 accompagnements par mois. Donc euh, fais partie des heureux investisseurs qui euh, sécurisent dans les Pays-Baltes, euh, à commencer par Riga. Et si tu regardes cette vidéo, eh bien, je te remercie. Euh, heureux de, de te savoir euh, partie de la communauté Life Invest. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Ça va te permettre d'avoir accès à des stratégies inédites qu'on met beaucoup de mois, d'années à développer. Dis-moi où est-ce que tu as investi Qu'est-ce que tu penses de l'immobilier international Parle-moi de tes principaux blocages avant d'investir dans l'immobilier. Je lis tous les commentaires et je me ferai un plaisir de pouvoir t'aiguiller et bien sûr te compter parmi les clients élites privilégiés. Merci.